Qui dit projet dit changement et dit souvent résistance au changement. Et l'un des volets essentiels pour éviter ces résistances, c'est de bien tenir informé tout au long du projet, à la fois l'ensemble des participants, mais également les parties prenantes extérieures qui, euh, qui ainsi bah, pourront s'habituer, se faire à l'idée de tous les changements à venir et mettre également leurs réserves plutôt au sein du projet, et donc vous voyez que la communication, c'est vraiment un pilier du travail collaboratif sur les projets. Alors, un petit peu de théorie, qu'est-ce que la communication Eh bien, c'est la transmission entre un émetteur et un récepteur d'un message via un certain canal, un mail, une réunion, mais vous voyez que les, les soucis que nous avons, c'est que l'émetteur va coder son message. Vous voyez, pendant que je vous parle, moi je réfléchis à la meilleure manière de vous transmettre le message que j'ai à vous donner. Et donc forcément, je vais venir le coder d'une certaine manière. Le destinataire, lui, en fonction de sa culture, même en fonction de l'humeur du jour, peut décoder le message de manière tout à fait différente. D'accord euh, Quelqu'un peut simplement vouloir vous transmettre une information et puis aujourd'hui, vous êtes un peu contrarié et vous le prenez mal. D'accord Par exemple, un changement de délai et vous vous dites « Ah, c'est toujours la même chose, etc. » Alors que bah non, cet interlocuteur-là, c'est peut-être la première fois qu'il vous demande un changement de délai. D'accord Donc, vous voyez que ces éléments de codage et de décodage vont venir perturber le message. Et donc, pour s'assurer que vraiment… Euh, le message est bien parvenu à notre destinataire, on va avoir besoin finalement d'une rétroaction. Donc quand on est en face à face, la rétroaction c'est simple, on va voir dans les yeux de la personne qu'elle nous a comprise. éventuellement la personne va, va hocher la tête. Euh, lorsque l'on va envoyer un mail, bah, on attend une réponse, d'accord Et en tout état de cause, cette rétroaction nous permet de vérifier que le message est bien parvenu. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela Eh bien, c'est parce que pendant le projet, il va falloir maintenir l'adhésion. Maintenir l'adhésion à l'intérieur de l'équipe et également via l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent même être des parties prenantes externes, euh, lointaines. Je pense par exemple à la presse qui peut, par exemple, dans le cadre d'une innovation touchant une administration publique, la presse peut porter le projet en disant euh, « c'est super cette innovation » ou au contraire, euh, dire à l'ensemble des citoyens que l'innovation finalement n'en est pas une et que le projet n'est pas bien mené, etc. Donc vous voyez bien que que, euh, on va avoir besoin, hein, par exemple, lorsque l'on fait un communiqué de presse, eh bien, en retour, d'avoir une boucle de rétroaction qui va nous permettre de vérifier, finalement, ce que les journalistes en auront retenu. Et donc, pendant l'ensemble du projet, on va avoir à informer les personnes, par exemple la presse, hein, comme je vous le disais. Il y aura des moments plutôt de négociation. Alors, souvent, les moments de négociation vont se faire en face-à-face, en équipe, et dans ces négociations, il peut même y avoir des moments de tension. Souvent, l'information doit aller aussi un petit peu plus loin, c'est-à-dire que lorsque l'on mène des changements, il faut également former les personnes sur les nouvelles pratiques. Et finalement, la formation des personnes dans les projets, c'est véritablement une étape de communication. De la même manière, on vérifiera via une boucle de rétroaction à feedback que les gens ont compris et savent mettre en œuvre. Et puis, il y aura également des processus beaucoup moins directs, qu'on appelle également des processus d'influence, du lobbying. Alors, ce sont des processus très informels, un peu politiques, qui vont, en fait, ben, conduire le, le chef de projet ou les personnes impliquées dans le projet à aller contacter d'autres personnes, à leur parler de manière informelle, pour finalement les, euh, leur faire accepter eh bien, ce que l'on est en train de mettre en œuvre. Donc voilà les quatre grands processus de, de, de communication que l'on va mettre en œuvre durant le projet. Alors quand je dis durant le projet, vous allez me répondre « mais vraiment durant tout le projet ?» Eh bien oui. Donc si je prends ici un projet mené en approche classique où on va définir la stratégie, concevoir en amont le projet, faire l'avant-projet, le planifier, puis faire la mise en œuvre et enfin évaluer les résultats. et eh bien, voilà quand est-ce que l'on va communiquer. Au moment de la définition de la stratégie, on va commencer à prévenir les personnes que l'on travaille sur le sujet. Il s'agit d'une étape de sensibilisation. Ensuite, il va falloir constituer une équipe projet qui va travailler à la conception. Et là, il va falloir motiver les personnes à se mettre au travail, à commencer à réfléchir. Et ça va être une communication dite de mobilisation. On peut imaginer par exemple mettre en place des systèmes de boîte à idées ou de, un appel à volontaires. Voilà, communication de mobilisation. Lorsque l'on aura fini l'avant-projet, on saura de manière très précise comment ce projet va se dérouler, quels en sont les objectifs. Et là, on va communiquer pour en informer l'ensemble des personnes concernées pour favoriser l'adhésion au projet. Le fait qu'elles apprécient ce projet, qu'elles soient finalement d'accord avec les changements à venir. Et puis, vous voyez que lorsque la mise en œuvre concrète est faite, il va falloir peut-être former les personnes, leur expliquer les changements. C'est ce que l'on appelle l'appropriation. Donc, c'est également une phase de communication. Et ensuite, eh bien, on va communiquer les résultats. On va dire si le projet a été une réussite ou pas, quels sont encore les points à travailler. Et puis, cela va aussi entrer dans les habitudes des personnes. Donc, très souvent, on va communiquer sur des témoignages de personnes qui vont dire « avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, voilà les avantages, les inconvénients ». Ça, c'est ce que l'on appelle l'intégration. Donc, vous voyez qu'à chaque phase du projet, on va mettre en œuvre ce que l'on appelle un plan de communication, c'est-à-dire prévoir quand est-ce que l'on va communiquer, suivant quel message, vers quel public, pour que vraiment l'ensemble de ces éléments de communication soient pris en compte. Alors maintenant, quels sont nos outils Bien entendu, les outils numériques. Forcément, vous y avez pensé, les outils numériques sous toutes leurs formes, hein, que ce soit euh, des réseaux sociaux, que ce soit site web, euh, le mail, tout ce qui est communication euh, via les outils numériques. On peut aussi imaginer en entreprise travailler via un système d'affichage parce que ben, certaines personnes peuvent être à des postes de travail où elles ne sont pas toute la journée devant leur ordinateur. Et donc, faire un affichage en salle de réunion, dans les couloirs, sur les postes de travail peut être aussi efficace. Parfois, on va réaliser des publications, c'est-à-dire rédiger des ouvrages ou des, des, des éléments, des livres blancs par exemple, qui vont parler de notre projet. On peut utiliser différents médias, notamment lorsque l'on doit mener de la communication grand public. On peut utiliser la radio, la télévision, etc. Là je parlais par exemple de projets relatifs à l'administration publique, et donc c'est intéressant lorsqu'il y a des changements pour les citoyens de communiquer via les grands médias. Les relations publiques. Alors les relations publiques, ça va être par exemple d'organiser des très grandes réunions, des colloques. Euh, voilà réunir nos clients par exemple autour d'un événement qui va nous permettre de leur présenter notre nouveau produit, d'accord C'est ce qu'on appelle les relations publiques euh, et, les, et les relations presse également. Et puis bon, l'organisation d'événements, c'est ce que c'est ce que c'est ce que je vous présentais précédemment. Donc voilà, vous avez l'ensemble de ces outils qui sont à votre disposition. Et bien entendu, ces outils ont un coût ont une faisabilité technique. Euh, bien entendu, quand on est une PME et qu'on change de projet de gestion, on n'annonce pas forcément ça en publicité au moment du journal de 20 heures. Hein. Donc bien sûr, toujours euh, utiliser l'ensemble de ces éléments euh, de manière relative par rapport à la taille de votre projet et aux moyens dont vous disposez l'organisation pour qui vous travaillez. Alors, les outils de communication les plus fréquents ce que l'on utilisera forcément sur tout projet, ça va être la relation face-à-face, -face, réunion et entretien. Et donc, là, nous allons être confrontés à une communication dite interpersonnelle et effectivement avoir préparé à l'avance le message que l'on souhaite faire passer, les bons exemples, les bons arguments. Ça nous aidera énormément dans ces deux cas euh, de figure où finalement, on ne peut pas improviser. D'accord Ou on improvise, on a des chances assez fortes que le message ne passe pas bien. Alors, traditionnellement, on donne trois objectifs à la communication. Et bien dans les projets, ce sera pareil. Ce sera ces trois objectifs, le fait d'informer, le fait de faire aimer, faire apprécier notre projet, les actions que l'on mène, et puis également mobiliser, motiver, faire agir les participants à notre projet. Et pour conclure, voilà un exemple de plan de communication sur un projet euh, où vous voyez que bien nous avons différentes dates, des objectifs. Alors j'ai repris mes grands objectifs de sensibilisation, mobilisation, adhésion, intégration. Vous, vous pouvez utiliser également euh, faire apprécier ceci ou informer les gens de cela, d'accord Nos cibles, les personnes à qui l'on va s'adresser. Quel est l'outil que l'on va utiliser ou le média que l'on va utiliser Et enfin, quel message on va faire passer Ensuite, charge au chef de projet ou s'il a de la chance au chargé de communication du projet de mettre en musique ce plan de communication et de concrètement communiquer vers les personnes et vérifier que le message est bien passé.